Aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment évaluer son niveau d'anglais et ce sans examen dès ce soir. Euh, si vous êtes quelqu'un comme moi qui a eu du mal avec le système scolaire, que vous n'avez pas réussi à apprendre avec euh, le système établi et qu'aujourd'hui vous cherchez une méthode qui soit différente, qui respecte le fonctionnement de votre cerveau, votre fonctionnement euh, votre fonctionnement naturel, je vous invite vraiment à suivre la suite parce que euh, je suis quelqu'un qui euh, ne supporte pas ce modèle établi de devoir se mettre dans des cases, de devoir euh, passer des examens parce que c'est un principe. Bref, jingle Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis Lauriane la fondatrice du marathon des langues et donc aujourd'hui on va voir comment évaluer votre niveau d'anglais euh, juste avant de vous parler de ça et eh bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou ici et ici ou ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Tout simplement parce que, en fait, à chaque fois qu'on me pose cette question, euh, que ce soit mes élèves du marathon d'anglais ou euh, que ce soit les ab vous, mes abonnés, euh, eh bien c'est quelque chose qui me gêne parce que euh, cette question à savoir mais comment je peux évaluer mon niveau Quel examen tu recommandes Etc. Quel examen officiel Et en fait, pourquoi ça me dérange Parce que ce genre d'examen, pour moi, euh, vous met dans des cases, et ça, ça a plutôt un effet pervers. Euh, et en fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, la toute première chose, c'est que quand on évalue son niveau, euh, enfin déjà, on a gardé ce schéma de l'école où il fallait absolument mettre des notes, euh, vérifier où on en est, se comparer, etc. Et pour moi, ce n'est pas un, un schéma qui, qui fonctionne, C'est pas un schéma efficace. Pourquoi Parce que quand vous passez un examen, vous avez votre résultat. En fait, soit vous avez un résultat euh, supérieur à ce que vous attendiez, et là vous êtes content et c'est très bien, a... c'est super pour la confiance en soi, mais souvent il souvent, y a un décalage par rapport à la réalité, parce qu'en plus, avec les examens de langue, euh, eh bien... Très, très souvent, je ne veux pas généraliser, mais très, très souvent, eh bien l'oral n'est pas, euh, pas évalué, mais simplement l'écrit. Et il y a toujours un décalage dans les langues. Vous avez différents piliers. Il y a la compréhension, euh, la compréhension écrite, l'écriture, l'oral, etc. Et vous ne pouvez pas définir votre niveau uniquement si vous euh, faites un examen sur votre écrit, alors que vous, votre objectif, c'est de parler. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez un résultat inférieur à ce que vous attendiez, là, ça crée de la frustration et là, ça va euh, gâcher votre confiance en vous. Et ça, ce n'est pas un levier efficace quant à l'apprentissage. La confiance en soi est extrêmement importante quand vous apprenez quelque chose, quel qu'il soit. Donc, ça soit dans les langues, dans l'anglais ou dans n'importe quelle autre discipline. Euh, et en ça... Ça me dérange vraiment de vouloir toujours se mettre dans ces cases. Euh, alors attention, je vous dis pas que ce n'est pas bien de vouloir savoir où on part et où on arrive. Au contraire, ça c'est très bien pour savoir le chemin parcouru. Mais euh, mais ce n'est pas nécessaire de le savoir avec le, le point de détail, le détail euh, que l'on met habituellement. Parce que comme je vous le disais... Euh, c'est que euh, avec on a le cadre euh, de référence européen euh, qui, qui permet d'évaluer son niveau de langue. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est défini par trois lettres, le A, B et C. Et ces trois lettres sont subdivisées, sous-divisées en A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2, niveau C1, niveau C2. Et donc on part de débutant. Euh, débutant débutant ensuite on a débutant avancé ensuite on a intermédiaire débutant, intermédiaire avancé etc. Et euh, ce cadre de référence est extrêmement bon je ne le remets pas en cause mais je trouve qu'on va beaucoup trop loin dans le détail et que moi je pense, j'en suis certaine c'est ce, ce que je mets en pratique depuis très longtemps, c'est ce que je fais avec mes élèves c'est qu'il y a un élément qui vous permettra de savoir où vous en êtes sans euh, aller ruiner votre confiance en vous et qui vous permettra de euh, savoir où vous en êtes, d'où vous partez et jusqu'où vous allez. Et ce euh, test pour moi c'est simplement l'oral, l'oral, l'oral, l'oral. Alors comment on fait pour mixer, pour évaluer votre niveau, savoir où vous en êtes, là maintenant dès tout de suite vous pouvez le savoir, c'est que euh, vous allez vous mettre à parler donc ça soit à voix haute tout seul parce que vous êtes encore dans un niveau où vous êtes bloqué et que ça vous paralyse de parler et ça je le comprends c'est pas un jugement c'est exactement ce sur quoi on travaille dans le marathon d'anglais on va enlever tous ces blocages pour pouvoir parler rapidement parce que souvent c'est vraiment ça le problème en fait euh, que vous parliez avec un natif, ça c'est ce que je vous invite à faire si vous vous sentez capable de le faire, c'est de réserver là maintenant tout de suite un créneau sur Aitoki avec un, un tuteur de langue et vous allez euh, écrire ces trois lettres A, B et C, on va pas aller plus loin euh, sur la première lettre, vous êtes un niveau débutant et euh, comment ça se passe Ça veut dire qu'à l'oral, eh bien tout simplement ce n'est pas fluide euh, ça va être haché, vous allez mettre du temps pour trouver vos mots de vocabulaire pour essayer de faire des phrases euh, Ça sera euh, vous allez parler à la tarzan, vous n'allez pas bien conjuguer les verbes, etc. Ça, vous êtes dans un niveau débutant, c'est certain. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Deuxième chose, euh, si vous êtes plutôt dans un niveau intermédiaire, donc la lettre B, eh bien là, vous parlez avec beaucoup plus de fluidité. Vous allez encore chercher des mots, mais ça ne va, ça va pas vous paralyser, ça ne va pas vous bloquer. Euh, vous allez euh, simplement euh, pouvoir... Euh, Parler, vous faire comprendre par un natif. Et euh, il va juste peut-être vous manquer quelques mots, vous aurez simplement besoin de contourner. Vous y arriverez euh, très facilement, même s'il manque des nuances dans votre discours. Et si là, vous êtes bien sûr beaucoup plus à l'aise à l'oral que c'est fluide, vous êtes en niveau avancé, tout simplement, vous êtes en niveau C. Euh, si... Euh, là, c'est vraiment ma vision des choses. Euh, quand vous apprenez une langue pour la parler et pas quand votre objectif final et de passer un examen pour votre employeur, etc. Évidemment, n'allez pas lui dire euh, ce que je viens de vous dire parce qu'il va vous regarder avec des yeux comme ça. Mais euh, pour moi, dans la plupart des cas, c'est uniquement ce dont on a besoin. Une fois qu'on a ce cas de référence, eh bien, notre objectif, c'est de passer d'une lettre à l'autre par la pratique. Tout simplement et vraiment l'idée de cette vidéo, c'est dédramatiser sur ça. Arrêtez de vous mettre dans des cases parce que ça, ça vient ruiner cette confiance, ça crée des blocages. Et pour moi, si aujourd'hui on ne sait pas parler une langue, on est, on, est voilà, c'est ça, on est bloqué. Euh, c'est pas une capacité à apprendre, c'est pas un problème de mémoire, c'est tout simplement qu'il y a des blocages. Il faut les enlever. Et plus on se crée des frustrations, et plus ça crée de blocages. Donc l'idée, c'est vraiment d'enlever tout ça. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille dans le marathon anglais, parce que je vois trop de personnes, malheureusement, qui sont encore bloquées dans ces vieux schémas. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, que euh, vous vous retrouvez dans ce que je vous raconte, je vous invite vraiment là maintenant tout de suite à évaluer votre niveau de cette manière si vous en avez besoin. Et si vous voulez aller plus loin, bien tout simplement je vous invite à rejoindre le marathon d'anglais ou le marathon d'espagnol. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à... Euh cliquez sur like à me mettre un, un petit commentaire en dessous dites moi si c'est un schéma qui vous euh, qui vous plaît si ça vous parle quand je vous raconte tout ça c'est des choses que voilà on n'apprend pas dans les livres euh, moi c'est simplement ma vision euh, de, de la de la pédagogie de l'apprentissage et je vois que c'est efficace dans la vraie vie donc j'espère qu'elle vous aura plu et euh, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de partager ciao